Yes, salut, guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, en collaboration avec Québec Vélo de Montagne, je vous amène faire un itinéraire au Sentier du Moulin. Ça va être un itinéraire intermédiaire. Euh, la raison est simple c'est que beaucoup de monde veulent venir rouler le Sentier du Moulin et ils ont la réputation d'être connus pour les, les pistes avancées, expertes. Euh, donc, c'est possible de faire des pistes intermédiaires au Sentier du Moulin, ça fait que je vais vous amener faire les pistes les plus faciles du premier sommet, donc du secteur Sentier du Moulin. Et sur ce, vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Vélo de Montagne sur le hashtag RideQuebecCity. Alors, voilà la première étape, très simple. On va passer à côté de la Palm Track, juste ici, pour se diriger. Vers les premières pistes. On traverse la petite rivière. Et on va monter la Ravage, juste ici à notre gauche, au grand complet. Et on va se voir en haut, au début des pistes. Alors Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire la Fabuleuse. Donc, la Fabuleuse est une nouvelle piste de cette année. Moment de filmer ces images. Je crois qu'elle ouvre au complet demain. Je vous ai donc montré la première partie. Il y a peut-être à peu près un mois. Donc aujourd'hui, ça va être la première qu'on va aller faire. On va la faire au complet. Ça se peut qu'à un petit moment, il y ait une banderole. On va devoir passer en dessous. Je vous invite à pas faire ça. J'ai une petite permission. Je vais du sentier du Je vous remercie, Eric. Alors, la magnifique, fabuleuse, super belle piste Flowy qui part du sommet 1. C'est du moulin travail très fort pour faire des pistes qui s'adressent à tous. Alors la fabuleuse va être une très belle option intermédiaire, donc bleue. Il est à peu près tout en terre. On va avoir quelques petites slabs de roche. Mais il n'y a pas rien, avec des grosses cassures, il n'y a pas rien qui va dropper ou couper à vide. Ça fait que si c'est votre première fois au sentier du moulin, à tout le moins, dans le premier secteur, c'est sûrement votre meilleure option. Deuxième fois que je la roule, je ne la connais pas encore. Beaucoup, beaucoup. On regarde garde un petit oeil sur qu ce qu'on fait. De ma fois, j'avais adoré ce que j'avais vu. Ça fait que si vous voulez, initier la copine, ou la copine qui veut initier son jam, ou initier les enfants, c'est une super belle piste. Pas trop de dénivelé. Juste assez pour avoir de la belle vitesse. Donc... À partir d'ici c'est nouveau pour moi <rire> je la découvre en même temps que vous ça fait que c'est pas compliqué les Santis Moulins sont évidemment connus pour leurs pistes expertes qui sont à peu près toutes des créations de LB cycles mais le Santis Moulin travaille fort pour avoir une offre qui peut s'adresser à tous donc LBC qui vont garder le focus sur les pistes expertes et le sentier du blanc en tant que tel. Il faut s'assurer de faire des pistes qui tirent plus vers le vert, vers le bleu. Pour être certain qu'il y en ait pour toute la famille. Oh, une petite option slab à droite. Fait qu'elle a la deuxième section moins de virages serrés, un petit peu plus une piste de vitesse. Ça ici, super. Là c'est sûr j'ai un gros bail pour faire ça. Mais j'imagine qu'un petit trail bike dans le coin de 140 000 mètres, pas oh, moyen d'aller vite dans cette piste là. Ha, nice. On fait penser un petit peu à ce que je m'en vais vous montrer plus tard. On avait la section de la raf. Oh. Vraiment nice. Ça ici. À partir de maintenant, on tombe dans la nouvelle section de la RAF. On ne reste pas ici très longtemps. On va remonter très rapidement. La lutte à ici qui passe, que j'ai pas encore roulé, mais qui a l'air vraiment le fun. Et accès Sommillon, ravage nord. Comme je vous dis, ça ici c'est fermé. Donc s'il vous plaît, respectez ça. Vous tout à l'heure, il me disait qu'elle devrait être ouverte cet après-midi. Alors, première piste de fête, on va vous monter par ici et on va retourner au sommet 1 par le retour de la ravage. On continue notre petit ravage et on tombe juste ici dans la montée principale. <rire> Alors, la lutte que va faire, ça va être la QMG. On commence donc une fois à gauche, une fois à droite. Et on tombe dans une autre bleue. La QMG va être une petite coche plus difficile que la fabuleuse. Oh ben ben, vous allez voir. Après avoir une piste très flouée, cette fois-ci, on va avoir un peu plus de saut. Surtout, on va avoir des slabs de roche. Ça fait encore une fois, c'est pas une Léon. On n'a pas grand-chose qui casse à vide. Mais c'est des obstacles supplémentaires. Il faut faire attention. On a quelques lignes optionnelles à plusieurs endroits dans la piste. Ça fait que je vous invite à être attentif la première fois que vous la faites. La QMG. On est beaucoup dans les pistes favorites des gens qui commencent, ça ici, déjà ici, on voit qu'il est plus accidenté, ça fait que oui, c'est une bleue, mais c'est une bleue à la sauce santé du moulin, ça fait que, dépendamment de où ce que vous aurez l'habitude. ça se peut que ce soit une bleue un peu plus épicée que qu -ce que vous connaissez dans votre coin. Fait déjà là on prend un peu plus de vitesse. Donc on a petit drop ici qui se roule. Ça. On bouge sur les roches ici. Drop à gauche. un autre hop, qui peut se rouler encore ici à droite l'automne commence à installer tranquillement Il commence à avoir plus de feuilles dans les pistes hop hop Je à à faire aller mon patate. Ça. Ça fait si vous avez roulé le secteur Maelstrom, je dirais que la QMG peut ressembler un petit peu à la Maelstrom. Cette affaire plus accidentée. Mais à peine. Ah Merde, connaissance à la Melstrom avec une bleue aussi Ça partage pas mal le même niveau de difficulté Alors je chemin ici Section 2 Je vais voir comment caler Je vais venir un petit peu tôt yep ce printemps il y avait un petit passage oh, ça semble bien C'est parti de cross-country ah, on a une chicken line à droite je ne pas. ici ça casse un peu donc si vous ne faites pas de drop Peut-être la ligne à droite. Et on est presque fini. C'est tout, ça casse. Oh, waouh, super belle. Ça, je t'ai pensé, il y avait un petit peu de boîte, mais c'est réglé. On est sur la fin, juste ici. Un dernier drop. Tu peux se rouler. Et c'est la fin de la QMG. Wow, super la fin, super belle. Donc là, quand on finit la QMG, on va être de l'autre côté du versant. On prend le retour juste ici pour un kilomètre. Par la suite, on va remonter. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait de notre côté? on va prendre la nouvelle RAF sur notre gauche, juste ici la RAF qui vient d'être refaite par l'équipe d'entretien du centre du Moulin donc c'est une piste que vous pouvez faire à partir d'en bas à vous faire faire un beau petit tracé et elle va vous ramener au début totalement donc nous qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le retour de la RAF donc on va avoir un petit peu de montée, comme ça ici. Montée, faux plat. Et à un certain point, on va recommencer à descendre. Oh, je pense que ça commence à descendre. Oui, effectivement. Alors, on a la fabuleuse qui vient de merger avec notre gauche. C'est un anglais parfait. D'un autre côté, la raf. Ça fait que une nouvelle section qui a été refaite par le sentier du Moulin. C'est une section verte. Donc si vous croisez des enfants et des blondes, s'il vous plaît, dans le respect. Ça fait que j'ai fait pour la première fois la semaine passée et j'ai du fun comme un gamin. C'est le cas, ils sont de faire des petites pistes vertes super le fun. Il y a un énorme potentiel de vitesse dans cette piste là. C'est ça, j'ai un très gros bike pour faire ça, quelqu'un qui va avoir un petit trail bike avec pas beaucoup de débattement. y a moins d'aller vite. Ça fait que c'est donc une verte, rien qui surprend, rien qui coupe à vide, aucun gros feature. Ça fait que c'est le retour parfait, après la fabuleuse et la QMG. Comme je disais précédemment, l'option la plus facile pour revenir à l'accueil. Ça fait que ça fait quelques temps que je prépare cet itinéraire-là. Je pensais venir vous montrer les pistes que j'ai montrées au début, mais je ne trouvais pas de manière efficace de vous ramener à la base. Bon, autre que de faire genre le super jeu. Ça fait que, comme conseiller, par un papa que j'ai rencontré le jeudi passé, je me dis on oh, excuse. Il dit avec les enfants, le retour par la raf c'est parfait. Et il a raison. Ça ici. Une première section de fête. On va continuer sur notre gauche. la dernière section à mon avis la plus tripante avec un peu plus serré le plus de petits virages dans les berms Je vais te un gros bac pour faire ça <rire> On passe à côté de la King Kong On est presque à la fin Et voilà, ça va donc être la fin de notre itinéraire, ce qu'il nous reste à faire ça va être de repasser juste ici, sur le petit pont, et on est de retour au stationnement, j'espère que vous avez apprécié cet itinéraire, qui risque d'être le dernier de l'année, avant dernier, je sais que mon horaire, anyway, donc je vais suivre les différentes activités, de Québec Vélos de Montagne sur le hashtag RideQuebecCity. et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Fregard Québec Salut guys